Bonjour mes chers élèves, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Alors on va voir une nouvelle vidéo de communication progressive du français pour niveau débutant avec 270 activités. Allons-y, on va découvrir ensemble. Voilà, je vous propose mes chers élèves, communication progressive du français pour niveau débutant. au programme c'est « Félicité ». Voilà. Féliciter, c'est l'acte de parole du thème parler les autres. Comme situation, on a bonne nouvelle et grammaire, aperçu grammaticale, tout, toutes et tous, et quelques vocabulaires vu qu'il est dans la situation ou acte de parole. Alors rendez-vous donc, page 114, pour voir l'acte de parole et comprendre la situation proposée. Et aussi, les manières de dire. Allons-y, vers page 114. Voilà, félicité. Comme acte de parole, tu t'aimes parler des autres. Dans quelques instants, on va écouter la situation de Bonne Nouvelle, le dialogue entre Margot et Léonie. Et Quentin. On... Après, on va voir euh, Grammaire. Comment utiliser le pronom indéfini tout, toutes, tous et toutes avec S C'est un adjectif indéfini. Il faut faire la différence entre pronom indéfini tout et tout, toutes, tous, toutes. Adjectif indéfini. Vocabulaire quelques mot à comprendre. Manière de dire le plus important, c'est la façon de parler aux autres. Comment exprimer félicité et dans la prochaine vidéo, explications et réponses à ces activités. D'accord Et d'abord, il faut écouter le dialogue et comprendre la situation. Et bien sûr, un aperçu grammatical. Et comprendre aussi quelques mots véhiculés dans la situation. Allons-y, si. on va écouter le dialogue de Margot, Elodie et Quentin. Quentin. Dans quelques instants. Restez, s'il vous plaît. Unité 37, félicité. Bonne nouvelle. Vous savez, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. Bonnes ou mauvaises De bonnes nouvelles. La première, c'est que j'ai eu mon permis de conduire. Waouh, bravo, je te félicite. <rire> je suis contente pour toi, c'est bien d'être indépendante. La deuxième, c'est que Gaspard et moi, nous allons nous marier. <gasps> c'est vrai Oh, tous mes voeux de bonheur alors. Ça, c'est une surprise. Toutes mes félicitations. Tu, tu es vraiment sûr de ta décision Alors, j'espère que vous avez bien écouté le dialogue entre Margot, qui a donc deux nouvelles a annoncé à ses amis, Elodie est content. Deux bonnes nouvelles, à va dire. La première, c'est qu'elle a eu son permis de conduire. Et la deuxième, c'est que Gaspard, son ami, et elle, ils vont se marier très bientôt. Vous savez, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. Bonne ou mauvaise Deux bonnes nouvelles. La première, c'est que j'ai eu mon permis de conduire. De... Bravo, je te félicite. Bravo, je te félicite. Je suis content pour toi. Je suis content pour toi. C'est bien d'être indépendante. La deuxième, c'est que Gaspard et moi, nous allons nous marier. C'est vrai Tous mes vœux de bonheur, tous mes voeux de bonheur, alors, ça c'est une surprise, toutes mes félicitations, toutes mes félicitations, tu es vraiment sûr de ta décision Grammaire, maintenant je vais vous expliquer tout, pronon indéfini et adjectif indéfini, alors tout, pronon indéfini, soit il est complément, soit il est sujet, comme l'exemple de elle sait tout, complément, elle voit tout, complément, Ou tout est prêt, tout va bien, c'est un sujet, D'accord Alors il joue le rôle de sujet, il joue le rôle de complément, c'est tout pronom indéfini, il est toujours stable, et il est toujours invariable, il ne change pas. Mais adjectif indéfini, il, accomp il accompagne toujours un nom, soit masculin, soit féminin, soit masculin pluriel, soit féminin pluriel. Par exemple, tout le monde, voilà, toute la famille, voilà, tous mes amis, voilà, toutes ces décisions. Tout le monde comprend, toute la famille là, tous mes amis sont invités, toutes ces décisions sont bonnes. Alors je comprends que tout ici, adjectif indiviné, elle est variable selon le nom qu'il accompagne, masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Mais tout, prenant indéfini il prend ou il joue le rôle de sujet, comme l'exemple de tout est prêt, tout va bien ou complément. Elle sait tout, il voit tout. Il n'accompagne bien sûr pas un, un autre... Euh, un autre nom, comme l'exemple de l'adjective et C'est ça la différence entre les deux. Voilà. Maintenant, vocabulaire, ça veut dire des mots ou des expressions qui véhiculent dans l'association. Prenons l'exemple de la vie et la mort. Antithèse, la vie est le contraire de la mort. La vie, naître, mourir. Naître, la naissance, c'est une bonne nouvelle la mort, mourir, c'est une mauvaise nouvelle, elle est né en, elle est mort en, elle est né en, elle est mort en, passer son enfance en, rencontrer quelqu'un, euh, se marier, c'est le contraire de divorcer, c'est une mauvaise nouvelle, le mariage, le divorce, mauvaise nouvelle, divorce, bonne nouvelle, mariage, avoir des enfants, adopter des enfants, Devenir grand-père, grand-mère, c'est une bonne nouvelle. Avoir des petits-enfants, bonne nouvelle, vieillir, prendre sa retraite. Alors, on a la vie, la mort, naître, mourir, et les néants, et les morts en, passer son enfance en, rencontrer quelqu'un, se marier, c'est le contraire de divorcer. Le mariage, c'est le contraire du divorce, avoir des enfants, adopter des enfants, devenir grand-père, grand-mère, avoir des petits-enfants, vieillir et prendre sa retraite. Ce sont des vocabulaires que vous pouvez utiliser, bien sûr, soit pour de bonnes nouvelles ou de mauvaises nouvelles. Maintenant, manière de dire le plus important passe. Alors, voici manière manières de dire. Pour féliciter quelqu'un, on dit « bravo ». Bravo, je suis content, je suis contente pour toi ou pour vous, je te félicite ou je vous félicite. Bravo, je suis content, je suis contente pour toi ou pour vous, je te félicite ou je vous félicite. On dit aussi je suis fier de toi. « Félicitations, toutes mes félicitations, tous mes voeux de bonheur. Je suis fier de toi. Félicitations, toutes mes félicitations, tous mes voeux de bonheur. » Ce sont des expressions véhiculées, bien sûr, des manières de dire, véhiculées dans la situation de féliciter comme acte parole, Parlez aux autres. Parler des autres pardon. bravo je suis content je suis contente pour toi on dit aussi je suis content ou contente pour vous on dit aussi je te félicite ou je vous félicite on dit aussi je suis fier de toi aux félicitations toutes mes félicitations tous mes voeux de bonheur ce sont des expressions qu'on peut utiliser surtout dans la partie de félicitations alors c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que, que vous allez bien. La prochaine vidéo sera donc pour les activités de félicité. Regardons ce qui vous attend pour la prochaine vidéo. On a comme exemple de félicité. Je vous présente maintenant des activités. Vrai ou faux c'est une activité pour la compréhension tout simplement de l'association que je vais ai proposée complétée par tout et tout et tout et tout selon le cas, ça veut dire des soit des pronoms indéfinis ou euh, pronoms ou adjectifs indéfini. La vie de l'éon complétée par les verbes appropriés approprié au passé composé. Et que répondez-vous aux nouvelles suivantes C'est une activité pour vous entraîner à à, à, à manière de dire. Voilà. Que répondez-vous aux nouvelles suivantes La vidéo de complétée par les verbes, à propre, passe, composés et complétée par tout, tout, tout et tout selon les cas, est vrai ou faux. Ce sont des activités que je vous propose pour la prochaine vidéo comme activité. D'accord. Alors à la prochaine vidéo, c'était avec vous Monsieur Youssef Dalel, prof de communication de langue française. Merci d'être avec nous.